Il vous faut des provisions Montrez-moi ce que vous avez. À vos ordres, commandant. Joli timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la citadelle. Ordre de priorité absolue. C'est l'ambassadeur Ce n'est pas sa signature. Je crois que ça vient du conseil. Je vous le passe dans la salle des transmissions. Commandant Shepard, nous avons reçu des informations qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter Saren. J'accepterai toute l'aide possible. Nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la travée. Je vous écoute. Nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminées dans les régions frontalières de l'espace concilien. L'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur sa reine. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé Malheureusement, le message que nous avons reçu était extrêmement parasité. L'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires. Mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence. Quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre, elle était importante. Au vu de l'intérêt que vous portez à sa reine, nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipe. Le signal provenait de la planète Virmir. Je vais m'en occuper. Le Conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres. Nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous, et donc de Virmir. Bonne chance, Commandant Shepard. Nous vous tiendrons informés si nous obtenons d'autres informations.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 Qui est Faïdan Notre chef. Il a besoin de votre aide pour préparer nos défenses contre le prochain assaut des Guettes. En haut des escaliers, de l'autre côté du transporteur. dans les tunnels. Assure-toi que personne ne passe par là. Mais... et si je rencontre des quêtes Tu refuses, c'est ça Non, je... Ok, j'y vais. Mais... je sais pas me servir d'une arme. Bats-toi à et ne laisse pas passer un seul quête. Ravi de vous rencontrer, commandant. Il était temps que les secours arrivent. Vous arrivez un peu tard, vous ne trouvez pas Arcelia euh, Pardon, commandant. Tout le monde est un peu sur les nerfs. Attention Il y a des guêtes dans la tour Protégez le cœur de la colonie Je ne veux pas mourir À présent, contacter Faidan et sortir un véhicule du Normandie. Prochain objectif la base des guettes. Dieu yeah. Valve semble faire partie d'un ensemble. Il doit y en avoir d'autres à... Un bon conseil, n'allez pas par là. Qu'est-ce que vous faites ici Rien de bien. C'est tout ce que je peux dire. Ah ah, je l'ai senti passer celle-là. Bien essayé. Qu'est-ce qui vous arrive Rien. Le maître fouette l'esclave, c'est tout. Ça me rappelle que je suis toujours en vie. Vous êtes là pour les guettes, c'est ça vous n'êtes pas la seule à vous y intéresser. Qui d'autre s'intéresse aux guettes Ils ne s'y intéressent pas. Ils veulent les détruire. Ils sont une épine dans le flanc du... Ah Ils essayent d'atteindre le... Ah Partons. Il est complètement fou. Qu'est-ce que je peux faire pour vous Vous voulez de l'aide De l'aide Non. Non. Personne ne peut rien pour moi. Mais je préfère mourir en luttant jusqu'au bout. En luttant contre quoi Vous ne pouvez pas comprendre. J'ai l'impression d'être tombé dans un buisson de ronces. Plus je me débat, ah Trop tard. Voilà de la compagnie. Demandez à Faidan. Parlez-lui et de... ah Attention Dalle. Va falloir qu'on continue à chercher. La dernière valve a apparemment activé le système, commandant. La tour est sécurisée. Grâce à vous, commandant. Ne me remerciez pas. L'essentiel, c'est que votre colonie soit hors de danger. Merci de votre soutien, et de votre aide contre les Guettes. On les a ralentis, mais il en viendra d'autres. Il en vient toujours d'autres. Aidez-moi à découvrir ce que cherchent les Guettes, et je vous ferai tous sortir d'ici vivants. Personne ne sait ce qu'ils veulent. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont attaqué la colonie. Leur base se trouve dans le complexe Exogénie. Vous y trouverez peut-être des réponses à vos questions. C'est quoi, ça, Exogénie Nos patrons. Ce sont eux qui financent la colonie. Presque tout le monde ici travaille pour eux. L'autoroute mène directement au complexe Exogénie. Vous ne pouvez pas le rater. Non, c'est surtout l'armée de guette entre ici et là-bas qui va vous poser problème. Je ne m'attendais pas à une partie de plaisir. Très bien. Ensuite, nous reprendrons les réparations. J'ai détruit un transmetteur guette dans les tunnels. Un problème de régler. Merci, commandant. Nous avons une dette envers vous. Vous m'avez soulagé d'un grand poids. Si seulement je pouvais en dire autant de tous nos problèmes. Je peux faire quelque chose pour votre problème d'eau Machadoil essaie de régler le problème. Si vous avez des suggestions à lui faire, n'hésitez pas. Je reviendrai quand j'en saurai davantage. Bonne chance, commandant. Ils vont plus tarder maintenant. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Je à le radio mais je n'arrive pas à le localiser à cause du brouillage de gueule. Je capte de nouveau le signal, Commandant, mais je n'arrive toujours pas à le localiser. Vous voyez quelque chose Lisbeth est peut-être toujours là-dedans. Ça ne fait que quelques jours. C'est ma fille, et j'attendrai aussi longtemps qu'il me faut. Je vois quelque chose. Une sorte de véhicule. Mais ce ne sont pas des guettes. S'ils peuvent nous voir, c'est que nous sommes tout près d'eux. Oubliez-les. Nous, on doit trouver les guettes. Stop Restez où vous êtes. Calmez-vous, Jong. Vous voyez bien que ce ne sont pas des guettes. Reculez, Juliana. Qu'êtes-vous Qu'est-ce que vous voulez Commandant Shepard, je suis là pour m'occuper des guettes. Vous voyez Vous êtes trop méfiant. Et vous passez, Juliana Moi, je suis soulagé de voir un visage amical. Je pensais que nous étions les derniers survivants sur cette planète. Faidan et quelques autres colons de Zeus Hope sont toujours en vie. Mais vous aviez dit que tous les autres étaient morts. J'ai dit qu'ils étaient sans doute morts. Ils tiennent bon, en dépit des assauts répétés des guettes. Oui. Ces saloperies de synthétiques sont impitoyables. Je vais faire tout mon possible pour vous protéger, mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Un peu plus Comment ça Ne l'écoutez pas. Les guettes sont dans le complexe exogénie, un peu plus loin, le long de l'autoroute. Ce complexe est une propriété privée, soldat. Contentez-vous d'éliminer les guettes. Vos petits secrets ne m'intéressent pas. Commandant, une dernière chose. Ma fille, Lisbeth. Elle a disparu. Ne leur faites pas perdre de temps. Nous pourrons compter nos morts une fois les Guettes éliminées. C'est de ma fille qu'il s'agit. Elle est toujours en vie, j'en suis sûr. Juliana, où se trouve votre fille Elle travaillait dans le complexe exogénie au moment de l'attaque. Absolument Il y a au moins... deux ou trois endroits du complexe où elle aurait pu rester cachée. Enfin, pendant un moment. Si elle est encore là-dedans, je la ramènerai. Merci, commandant. Merci. Restez ici jusqu'à mon retour. Ne bougez surtout pas. D'accord. Et n'oubliez pas, si vous voyez ma fille... Vous auriez deux minutes à m'accorder. J'ai un petit problème dont j'aimerais vous parler. Qu'est-ce que vous voulez Je dois récupérer des données. Rien de bien compliqué, mais ça peut vous rapporter. Ça m'a l'air un peu trop facile. Où est le piège Il n'y a pas de piège. C'est un boulot dangereux pour moi, mais pas pour vous. Les gens semblent croire que nous aimons nous retrouver dans des situations périlleuses. Non, ne vous en faites pas. Ce n'est rien de méchant. Il suffit de trouver ma console dans le complexe exogénie et de télécharger les plans dans ce DSO, vous voyez C'est tout simple. Je m'en occuperai dès que j'aurai le temps. C'est parfait, merci. Ces données sont vraiment précieuses. Enfin, bien sûr, la colonie passe avant tout. Je vais devoir vous laisser. N'oubliez pas notre petit marché.